Bonjour, je m'appelle Marie-Bénagie, je suis pêche de Presse et j'ai été accompagnée par Virginie dans le cadre d'un coaching Meilleur à business. Donc pendant quasiment un an, Virginie m'a accompagnée au cours de sessions mensuelles en visio sur différentes problématiques que j'ai pu rencontrer dans le développement de mon activité, que ce soit aussi bien sur des questions marketing, de la production de contenu, la création d'un ligne magnet et tout ce que ça engendre derrière de tunnels, d'emails, de, de, etc., des questions de management, de, de passage en société également. Donc vraiment, ça m'a permis d'avoir un appui, un œil extérieur, des réponses à mes questions. Ce qui était aussi agréable, enfin ce que j'ai apprécié en tout cas, c'était d'avoir accès au replay. Ça permettait euh, après les sessions, voilà, sur le moment où on est plus dans l'échange, euh, c'est fluide, on prend quelques notes. Mais c'est vrai que bah, quelquefois on a envie de revenir sur une notion qu'on a abordée. Et puis en fait, en regardant les replays, ça permet euh, de, de, de reprendre l'idée euh, et de la décortiquer, puis de pouvoir aller encore plus loin et de, voilà, de, de, de bien se remémorer ce qui a été dit. Entre les sessions, j'avais la possibilité d'envoyer des emails à Virginie pour euh, mes questions donc ça ça permettait de ne pas attendre et puis de pouvoir avancer quand même de mon côté sur encore une fois tout, tout ce qui pouvait me bloquer dans le développement de mon entreprise. De, de manière générale le ton et les échanges avec Agri sont très agréables et sympathiques. On a vraiment l'impression de, de, de parler justement avec une amie business, d'être à la fois en confiance, écoutée et soutenue donc ça c'était vraiment très appréciable. Euh, J'hésiterai pas à recommander Virginie, je l'ai déjà fait d'ailleurs. <rire> Donc voilà, si vous posez la question, n'hésitez pas et je, je, je partage mon, ma satisfaction quant à cet accompagnement.